Salut la fraîche La série de vidéos Roller Derby Rules a pour but de vous expliquer les règles du Roller Derby point par point. Pour cette première, nous allons simplement expliquer les grandes lignes. Notez que lors de cette série de vidéos, nous traduirons des termes anglais pour aider à la compréhension. Mais nous parlerons avec les termes anglais dès lors qu'ils seront bien compris. De la même façon, nous mélangerons masculin et féminin pour parler des postes. Le Roller Derby se pratiquait à l'origine sur une piste inclinée. Mais nous parlerons uniquement des règles du Flat Track Derby. La piste utilisée dans cette déclinaison est généralement plate et en intérieur. Bien qu'il soit historiquement un sport féminin, les hommes sont les bienvenus. La pratique du roller derby est ouverte à tous à partir de 16 ans. Au roller derby, deux équipes s'affrontent. Elles sont composées chacune de quatre bloqueuses et d'une jameuse. Chaque fois qu'une jameuse dépasse une bloqueuse adverse, elle marque un point. Les bloqueuses doivent empêcher la jameuse de passer, mais elles doivent aussi assurer le passage de leur propre jameuse. Un match est composé de deux périodes de 30 minutes, chacune divisée en jams ne pouvant excéder 2 minutes. Le premier jam sert à définir le lead jammer celui-ci pourra décider de l'arrêt du jam avant les 2 minutes. Chaussez vos patins, foncez sur la piste, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.